C'est plus Il faut capturer ce joli visage. C'est important. Nous sommes chez Oh! Oui! On l'appelle le blanc. la grosse forme. Dieu, Dieu merci, nous me sommes là, ça va. On se peut pas, merci d'avoir accepté de nous accueillir chez toi. C'est un plaisir, c'est mmh. un plaisir d'accueillir cette course équipe que je vois Quelle est la tendance commerciale à présent, sachant euh, le coronavirus qui existe Est-ce que ça a baissé ou vous connaissez déjà euh, les artisans de retour Bon, ben, c'est le coronavirus qui départ hein. ouais. Là, non, ça nous a donné un nouveau, la... nouveau rythme et puis on, on sera bien. arrimé mmh. à ce rythme Ok, bon, euh, nous sommes là comme prévu pour notre affaire, donc we're gonna do it. Alors mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr avec Willy, l'un des modérateurs très engagés de Hans, entendez pas là, à nous la Santé. Euh, bonjour Willy. Bonjour. Est-ce qu'il y a la grosse somme bien parler dans le futur c'est rare de trouver les Camerounais à présent qui nous disent que ça va bien ouais, nous sommes bien <rire> habitués sur le quotidien on ne peut pas se tout le temps ah, on, a, on, a, on a déjà appris oui. à vivre avec le coronavirus ouais, ouais, ouais. au point où euh, tout va bien normalement, ah, mais, là. on s'approche ah, c'est ça qu'on appelle esprit positif même quand ça va pas, on dit ça va ouais, <rire> ça, ouais. ok, nous sommes pour parler de à nous la santé qu'est-ce que ANS en question ANS est une plateforme virtuelle traite des thématiques de santé. Hans a été créé en 2020, 2020, précisément le 14 mars par le docteur Elzati qui est la présente fondatrice. Elle a une équipe de, des jeunes dynamiques de Parlement d'outils dans le Centre de l'Homme, je vais pas citer. Et Hans, au-delà d'être une plateforme qui traite des sujets de santé, mmh. traite également des sujets du de so de, de social, des mmh. sujets qui parlent de la vie ouais. et puis mm, on a aussi cette particularité de pouvoir aider ses membres. Justement, donc euh, je comprends les jeunes euh, qui fusent de tous les coins du monde entier, les divers horizons, c'est ça? Oui. Parce qu'à d'entendre, à, à, on, on va se dire peut-être que ce n'est que les gens des de fondement Contre, mouvement de personnes de fondement Contre. Est-ce que c'est un groupe de communauté de communautés, ou un groupe euh, qui rassemble groupe... tout le monde C'est un groupe ouvert à tout le monde dans le monde. Dans Anse on peut avoir les chinois, on peut avoir, on s'est ouvert à tout le monde. J'ai envie de savoir comment faire pour rejoindre Anse Par exemple, il est très simple. Il vous suffit juste de taper la base de recherche Facebook ANS. Ah. Vous verrez à nous la santé. Là vous, vous inscrivez simple. Comme on fait dans tous les groupes. L'inscription pensez... c'est payant. Non, c'est gratuit. C'est ouais. gratuit et c'est toute personne qui a un compte de... qui est titulé dans compte Facebook. Mm. Non et maintenant, quand j'intègre le groupe, je suis par exemple une personne perdue, j'intègre un groupe ANS, à plaisir. Euh, Qu'est-ce qui me fera me fidéliser à ce groupe euh, Les communications. Mm. Oh. Euh, on peut faire tellement de bonnes choses, ouais. ce qui fait que quand on est enceinte, on s'y plaît. Est-ce qu'il y a un règlement intérieur qui est établi, qui est préétabli Quand on introduit un euh, membre, on présente l'affiche, je ne sais pas euh, Dans la, la, la page primaire, dans hum. la page même, dans, hum. les noms des, des administrateurs, et des... Euh, bref, des modérateurs Ouest. Oui, c'est là, c'est affiché. Également, ouais. le règlement est intégré. Donc tout le monde avant d'intégrer. Il prend notre rayonnement intérieur. Tout le monde peut lire à ton monde, il peut voir à ton moment c'est la belle. Justement. Quelles sont les, réalisa les réalisations de Hans jusqu'ici mmh. Vous vous l'avez devenu avec moi que Hans il a un autre bébé. Mmh. Ce n'est pas parce qu'il est bébé qu'il qu ne frappe pas du point fort. Hans l'année dernière, a fait un concours de Miss. Miss mmh. mmh. Oui. Mm -hmm. qui fut vraiment, jamais vu sur toutes les plateformes, je mets tous les groupes Facebook en défi. Mm -hmm. S'il y, y a un seul groupe qui a essayé la moitié de ce qu'on ça en fait comme euh, élection Miss. Mm -hmm. Et puis les thèmes, y avait, y avait, était tellement, tout était tellement coloré, c'était tellement bien. Vous voyez les thèmes aussi, ça a permis aux Miss de travailler. Oh, ailleurs c'est pas ce qu'on voit, ailleurs c'est juste les photos. Mm -hmm. Mais là-bas c'était, on a poussé les Miss à travailler. Il y a sa comprimérisation. Mm. ans entre autres, a, a fait a fait des, des, des, des bonnes choses. Ouais. Des actions tellement fortes. Mm. Mais là, on les a pas publiées. Il y a des actions qui ont été faites euh, en arrière. Mm. Mais là, on les a pas publiées. On a aidé des personnes. on a aidé des, des orphelins, a aidé des personnes. Mm. Et puis, il y a, il y a aussi ces personnes-là qui souffrent, des, des, qui ont des problèmes de santé, mm. qui se trouvent, qui trouvent des solutions à leurs problèmes ouais. via la plateforme ans sans oublier la méga giga rencontre que nous avons fait le 12 décembre Une rencontre Ouais. Méga giga terra. C'était du jamais vu. Pour ceux qui ont assisté, pour ceux qui. Quelle fut la particularité de cette rencontre en question La rencontre d'abord, elle regroupait plusieurs personnes. Il y en a qui ont voyagé pour se retrouver à la rencontre ils ont payé carrément le billet d'avion. Vous imaginer ce que. Billet d'avion wow il y en a le billet d'avion pour se pour se retrouver. Et c'était un moment de partage de communion, parce que tout le temps, nous sommes dans un monde virtuel. Donc, pour une première fois, la présidente et son équipe ont permis ainsi à plusieurs membres de pouvoir sortir du, du virtuel et se rencontrer. Il y a eu des activités lors de ces rencontres, comme par exemple, euh, en matinée, les marches sportives les, les, les petites rencontres de football, il y a eu, comme d'habitude, un troisième un troisième point wow. après donc ce fut la soirée inédite qui n'était autre que cette fameuse rencontre qui a été longtemps préparée et bien organisée bon la soirée oui la soirée en question qu'est-ce qui a meublé la soirée était question de faire encore élection mixte de la soirée est-ce qu'il était question de remettre les prix au, euh, au mis qui était déjà Je ne sais pas si c'était après sélectionné. Est-ce qu'il était question, question de question, de question de il y a eu prestation artistique, il y a eu un buffet ou on s'est assiste euh, pour euh, consommer un peu de l'eau en posant, en disant nous sommes sortis du, du, du, du rituel ou du rien Vous voyez, quand vous me posez cette question, je, je souris. Je souris de joie parce que cette rencontre elle était brève. Parce il y avait de bonnes personnes des professionnels chacun était à sa place je vais dévoiler un peu ce petit secret aux spectateurs aux spectateurs qui nous regardent là cette soirée a eu le privilège et l'honneur d'être présenté par le génie le maestro le prince du micro h et donc c'est lui qui avait porté celui de gm cette soirée elle. Avions. Donc vous voyez, parce que qu'on s'est unique, pas seulement des médecins, vous voyez, chacun selon sa profession, mmh. essaye d'apporter son mieux pour, pour le bien de, de, de, de, de tout le monde. c'est ça, ce qui fait que cette soirée elle était vraiment magnifique. Il y a eu beaucoup de choses, nous avons fait beaucoup de choses. Les Miss ont été primées bien avant. Mmh. Ça, la Miss, elles ont vraiment été primées. Toutes les trois Miss, elles étaient à l'aise. Et puis tous ceux qui ont accompagné l'événement, chacun. La soirée, elle était grandiose présidente euh, fondatrice a pris sur elle de primer tous les membres, toutes les personnes qui ont toujours été à qui l'ont accompagné dans l'organisation en question. Justement, elle, elle a fait la prestation. Nous avons eu la prestation de, de, de, de, de, des, artistes, des artistes, des stars des stars renommés, pas hein? ouais. n'importe ben, quel artiste Il est inconnu qui enfin, nous a permis de saluer déjà un GV solo au passage. Oui, Angèle Berge, je te passe un coucou et prends soin de toi. Donc comme je vous disais, il y a eu tellement de trucs sans compter le fait, sans compter l'avançon. Vous voyez, c'était magique. Et autour de cela, la présente a pris euh, sur elle de euh, très prochainement convoquer une réunion pour mieux organiser les choses parce que. Hans, il revient avec de très belles choses. Ça, il, y a, il y a un travail d'équipe qui est en train de faire par Je vous promets, pour les prochains jours, ouais. vous entendez parler d'anse. Ouais. Soyez-en sûr Malgré que nous soyons encore un millionnaire, vous entendez parler de euh, Bon, quand on dit entendrez parler de anse, c'est forcément pour les personnes qui ne sont pas souvent dans des autres euh, groupes de réseaux sociaux. Parce que dans tous les groupes, on s'échappe comme moi <rire> j'ai faire aussi comme... Hein? Ouais, bon, euh, dans tous les cas, euh, j'aimerais poser une question très pertinente. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as connu les réseaux sociaux, c'est n'est pas aujourd'hui que tu t'es abonné sur Facebook par exemple. Ce n'est pas le premier groupe dans lequel tu es membre. Euh, j'aimerais savoir, est-ce que depuis l'indépendance du Cameroun jusqu'à l'arrivée du Facebook au Cameroun, tu as déjà eu à avoir un groupe comme ans donc, je, je vais la mission. voilà bien avant Hans j'ai été administrateur ailleurs, ailleurs. et des plateformes aussi puissantes comme, comme, comme Hans j'ai travaillé le en collaboration avec des personnes qui ont créé des groupes et je travaille toujours en collaboration avec, avec, avec elles façon. elles ont créé des groupes c'était mon invité à, à intégrer leur groupe ouais. et Mmh. J'ai eu tellement avec les tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux À un, un donné, j'ai fait 42 deux ans Je me suis retiré de Donc, je, je, je vais un peu essayer d'accompagner ça Met de l'eau à ton honneur On s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui dis, se lèvent un matin euh, Parce que nous sommes dans une condition un peu compliquée Au Cameroun, non, partout dans le monde Parce que nous vivons la crise euh, Créer des groupes Ils s'entendent mettre notre président Notre modérateur, notre administrateur Et maintenant, invite des personnes innocentes des personnes innocentes euh, pour introduire dans le groupe, question de ce fait de l'agent. Désormais, tout reste pour les présents, ça reste pour les modérateurs, ça reste pour les administrateurs qui sont par ailleurs membres de la famille ou encore cofondateurs. Euh, vous qui êtes arrivés, on peut vous sucer comme on veut et l'endemain on vous met de côté. Voilà ma propre, propre expérience. Je sais pas si ça fait partie des réseaux sociaux pendant deux ans. Non, vous savez, moi j'ai apprécié. Dans ces histoires-là, quand, quand tu t'achemais assis, ouais. je me concentre sur ma tâche. Ouais. Je n'avais pas du tout affaire à l'argent. Affaire à l'argent, je n'aime ai, pas trop me mettre à plus fait que Ça finit toujours un genre. Donc, j'avais une mission. Uniquement ma mission. Moi, ce qui m'a ce ce ce ce ce énervé, c'est que... Quand vous acceptez de travailler, que vous le faites avec un cœur, que vous êtes concentré sur votre travail, choses, pas Attends, juste, les, tout, il y a fait des choses que vous ne pouvez pas voir attendre. Juste comme elle est à faire des sensations wow. Quand les gens font leurs sans qui ils avec eux. Les cours en dessous, voilà. Quand ils le font, et puis on vous grève on vous on vous, on vous à cela, ça, ça énerve. Surtout que vous étiez concentré. Quand il faudrait qu'ils faisaient des histoires, vous ne n'étiez pas là où travailler. Donc voilà moi ce qui m'a énervé bon, en ce qui concerne les, les sourds. On voit même, je peux pas ça parce que à chacun son... je, je, je reviens là avec euh, des questions. Le taux de chômage à l'engrandissant au Cameroun et comme partout ailleurs, euh, n'as-tu pas remarqué que même des, des, des, des personnes. Tu n'as pas cette impression parce que moi, justement, c'est mon impression. J'aimerais que tu me dises ton sentiment, ton ressenti. J'ai comme impression qu'il y a des personnes qui, via les réseaux sociaux, forment. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, via des réseaux sociaux, parviennent à exposer et vendre les marchandises. Mais j'ai également la mauvaise impression qu'il y a des personnes qui ont pensé pendant longtemps à faire la prostitution, excusez-moi le terme, et n'ont pas su par quelle voie passer, et qui désormais se réfugient dans les différents groupes WhatsApp, dans les différents groupes Facebook, pour se faire de l'argent ou stocker de l'argent, trouver des garçons pour se constituer en prostitution VIP. Comment parler le thème est-ce que tu as cette impression comme Ouais, là je pense directement, oui. Nous le vivons tout le temps. Et notre travail, c'est de, de conseiller ses filles. Essayer de, pas, tous les jours on essaie de avec les bêtises que nous avons. C'est pas seulement. Le, le négatif dans ça n'est pas seulement qu'elle expose. Il y a autre chose très jeune. C'est que sous les réseaux sociaux et sous les conflits, il y a des, des, des, des sorciers. Ça c'est ce que moi je déplore le plus. Nous en avons vécu, il y a des gens là qui sont là avec nous, ils posent avec nous, ils ont eu à tuer les filles Peut-être, on ne le sait pas mais donc, c'est pourquoi je dis toujours à ces filles, soyez très prudentes vous, vos photos, même les photos que nous postons là, c'est parce que c'est une communauté, nous, nous sommes obligés, vous voyez un peu Est-ce que quand Willy, quand Willy parle comme ça, quand Willy s'adresse comme ça, parce que je, je, je, je parle hein, il faudrait qu'on se dise les vérités Quand Willy parle dit les professeurs de Facebook, tu n'as pas eu cette, cette euh, réplique les les les, les, les, les, maturs, les promesseurs. Et je vous dis, essayer d'apporter euh, une idée importante à une personne et que te remercier en disant que oui, va jouer la bonne vie, surtout jouer les moralisateurs, il fallait jouer à la maison. Je n'ai pas encore eu cette réponse. Bon, euh, avant, avec l'ancien point que j'avais bloqué, j'avais presque une grande partie du monde avec moi, des gens qui avaient des problèmes, qui connaissaient les donc, à un moment je donnais des petits conseils hein, aux uns et aux autres vous voyez donc je le faisais avant Mais avec le nouveau vous... point là j'essaye de boquer j'évite trop contre ma borde et non ce que je voulais et non et ça et maintenant euh, revenons chez nous pour commenter maintenant à Hans à Hans, euh, quelle est l'ambiance qui qui se vit au Ça se passe bien. Parce qu'on sait gérer un parc de personnes, ce n'est pas toujours facile. Encore un groupe de personnes venant de divers horizons. Est-ce que ça se passe facilement, simplement, dans la beauté Est-ce que tous les jours c'est toujours de l'or Ou il y a des jours où c'est nu, des jours c'est noir, des jours c'est rouge, des jours où ça prend toutes les couleurs Ok, si vous me permettez, avant de, de reprendre à cette question, ouais. il y a une question que je n'ai pas répondu tout ouais. la... ouais, ouais. yeah. à l'heure. Et qui me tient vraiment cœur Parce qu'on m'avait demandé tout à l'heure savoir. Euh, entre Hans et les autres je vous assure Hans m'a accouché. j'ai fait deux ans dans réseaux sociaux je reviens, je tombe sur Hans euh, c'était lors des élections il y a une candidate qui me dit tu sais que avec toi il veut Donc j'ai besoin de toi absolument laisse moi les toi il faut que tu rentres sur les réseaux sociaux en bon, étant une personne que j'aime bien j'ai donc décidé de l'accompagner je suis séduit par le professionnalisme et la qualité de ce qu'il m'est présenté, juste. Ouais, c'est ça qui me fait entrer en clair, moi, pense. Donc, euh, donc s'il si faut, comme dans les grandes sociétés ultérieures. Pour moi, c'est euh, ah, la difficulté. C'est bien ça. c'est penser jusqu'à la galère. Pensez jusqu'à la Gaëlla la Sibianzi. Maintenant, revenons à la non, question. Je me mets à l'audition, comme tout vous et comme toute famille. pas une annonce, on pas, mais au-delà de ça, il qui peut de... des gens faire des efforts de toujours vous voyez, il y a une transparence. Quand peut-être un membre n'a pas, on fait quelque chose, il y a un poste qui vient regarder cela. Vous ça prend du temps, mais puisqu'ils qu'ils ont accepté de le faire sous le, la tutelle de la présence bien sûr, ils sacrifient leur temps pour bien le faire pour bien éclairer, bien édifier tout un champion. Bon c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui, quand ils voient une machine, elles entrent marcher bien sur mon affaire. Donc moi c'est qu'il va absolument mettre les bâtons sur les roues pour que les choses dans ben, ces personnes-là encore bien, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Si un seul instant vous le savez, c'est que non, vous aurez pris vos armes allez, parti. <rire> Ce qu'il ce qu faut ce qu ici c'est que euh, dans la vie, on ne refuse pas les critiques. Mais nous n'aimons pas l'esprit de critique. On n'aime pas l'esprit de critique. Parce que euh, l'esprit de critique sont des personnes qui passent le temps à dire, par exemple, cet avis euh, n'est pas, n'est pas, n'est pas. On dit, qu'est-ce que tu proposes à côté de cet avis La personne n'a plus rien à dire. Or, oh, l'esprit critique, l'esprit de critique, l'esprit vous voulez dire pardon, l'esprit critique, c'est la personne qui dit, si t'habilles bleu, ce t-shirt bleu, j'aurais sauté plutôt que tu mettes le t-shirt jaune, là, ça, ça mène à avancer, il y a des personnes dans la famille qui se comportent toujours comme des sous excusez-moi le thème. qui se comportent comme des sous ouais, ouais. qui font du bruit, qui font du bruit, qui font du boucan, et maintenant, quand on dit, qu'est-ce que tu voudrais le bouquin continue, ça fait problème, Il y a également des personnes qui, a priori, quand elles vont les considèrent des personnes matures, mais qui suffit de passer dans, de les mettre dans les preuves pour confirmer que non, on aura affaire au bébé de l'école maternelle, justement. Parce que de nos jours, que ce soit ton collègue de service, que ce soit membre de ta famille, que ce soit qui que ce soit, excusez l'actologie, euh, chacun a sa vie. Chacun a une ligne, personne ne portera le fardeau de l'autre. On se comprend. On pourrait, certes, il faut avoir des bonnes âmes qui viennent t'accompagner mais personne ne viendra porter ton fardeau. Même quand tu es en cellule, on viendra dire Ouais, mon frère, qu'est-ce que tu fais là-bas Oh Seigneur, pourquoi ça arrive ainsi Mais cette personnes ne pourraient pas accepter de dire que non, il laisse des librations à ta place. Et, et, et que tu sortes de balle Donc c'est un peu ça. Donc je voudrais dire ceci pourquoi. Je, je, je dis ça pourquoi Parce que l'esprit de suvisme, encore pire le suvisme moutonnier doit disparaître de nos jours. c'est pas parce que Willy me donne souvent à manger, c'est pas parce que Willy me dépense souvent avec de l'argent de beignet, que Willy doit commettre une prévue, qui doit venir en public dire que non, Willy a raison à tous les prénoms. Je peux même le faire, mais je viens de dire Willy à côté, parce que tu as, tu as mal fait mon frère, parce que tu as fait. Je viendrai te dire en public, je vais sauver Willy en public, je te dis, mais je t'amène derrière et dis Willy, c'est mauvais. Mais je ne dois pas refouler le public en disant que non, public, vous êtes l'ennemi numéro un. Je viens de dire, reviens dans le public, mais essaie de te comporter mieux. C'est pour ça. Donc je, laisse, je dis ça pour que beaucoup de personnes comprennent, parce que l'émission, c'est le cas. Le vous, ça ne marche même pas. Le vous que tu dis là, ça marche pas. C'est du fruit en effet. Fait. On fait comme à la maison, même on même se sent à l'aise Donc, je dis tantôt, il faudrait qu'on évite l'esprit de suvis. Il faudrait qu'on apprenne à s'assumer. Il faudrait qu'on comprenne que chacun a sa destinée. Alors, oui, euh, maintenant, euh, je ne sais pas, elle n'est pas trop qu'on prononce le titre. <rire> euh, entre autres, les actions maman est active, nous l'appelons maman, euh, parce qu'on dit chez nous, notre maman, chez nous les Bantous, notre maman n'est pas forcément celle qui nous a mis au monde, mais celle qui a entré aussi dans notre vie, démontrant qu'elle était capable de faire ce que notre maman faisait au fait, donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire à son enfant aujourd'hui Comme j'aime souvent la le fait devant elle, je dirais toujours, parce qu'elle est, est, je ne sais pas, elle pour la qualifier. personne exceptionnelle puisqu'il a une étoile mm. une étoile qui lui a été donnée par dieu cette personne a toujours des égales là pour le sujet parce que ouais. tout ce qui brille en afrique on veut tuer on veut étouffer tout ce qui brille on t'a quand même laissé entendre depuis fort longtemps qu'on ne jette pas les cailloux à l'arbre qui ne produit pas on ne jette pas les cailloux à n'importe quel arbre justement et les deux sont toujours combattus à toujours toujours, toujours toujours toujours et donc ce qu'il demandait c'est que tu lui apprends ton soutien ton encouragement c'est total total à 400% donc, je parle au-delà de, de, de la note tu dis va, je vais. Voilà. Enfin, tu dis va, je vais, je vais. Voilà. Ce qu'on qu a aussi oublié de mentionner ici, c'est qu'à euh, côté des prix que les misses ont reçus, avant mm -hmm. la soirée à qu'ils ont bien elles ont également reçu d'autres cadeaux venant des personnes comme chef, maître, comme centrice, qui est également un euh, monsieur faisant le service traiteur. Pas du traité de Wadam, mais du vrai, du, du ouais, véritable oui. On salue Saint comme au passage. Euh, on a également oublié de mentionner que ce jour, à côté des, des, des autres surprises, boissons, mangements, qui étaient plus que ce que nous attendions, nous avons reçu des véritables cadeaux. Nos enfants également eux, ont eu droit, ont droit au cadeau. Les enfants ne font pas partie du groupe je pense que j'ai pas oublié ça mmh. ça arrivait j ai, j ai, j ai, non, j'ai mentionné d'avoir cette partie-là okay. je n'ai pas détails juste non, j'ai mis dit c'est déterminé, c'est important avant que mais, nous la réunion vous voyez, elle prend d'organiser une soirée mmh. à cette dimension mmh. et puis, bam elle se lève et dit, mes enfants j'ai des cadeaux pour vous elle commence à appeler les noms, et donne les cartes, les cadeaux, c'est moi j'ai eu ce jour euh, deux voiturettes pour mes deux, deux enfants et, et sans justement, compter l'âme tellement justement, justement c'est que c'est qu'elle n'a pas dit mes enfants j'ai un cadeau pour des cadeaux vous elle dit oui surprise surprise ça des trois enfants voilà trois cadeaux pour des enfants surprise là on oh, tu ne t'attendais pas elle appelle elle commence à citer les noms ouais, chacun vient la bon et puis bien évidemment il y a eu des personnes qui, qui étaient jalouses ça ne manque des pas des personnes pourtant ces personnes également ont eu des cadeaux. Mm -hmm. Donc c'était visible justement. Ils ont eu des paquets, mais comme l'œil de moi et de mon boulot, de les regarder pour lui, il là tout à côté. Mm. Bon, désolé pour ces personnes. <rire> mais quand elle les a justement.. C est, c est... Ce qu'on va dire euh, dans ce que tu viens de prononcer comme jalousie, on va dire que ceux qui n'osent pas... Cesse de combattre se battre. Voilà, on a eu, je voulais dire aussi, parce que j'ai dit mon ressenti, bien que nous soyons dans le cadre de cette émission, depuis ma naissance, à la mission, jusqu'à Bamungu, Kekem, arrivé dans Baré et dans le Mungon Konsamba, arrivé à Douala Faire, l'université, je n'avais jamais mis la cravate j'ai mis la cravate je lui dire merci grandement parce que si j'ai pu commencer à aimer les cravates au Dieu c'est grâce à la soirée c'est grâce à moi exatif la soirée rencontre VIP du 12 décembre 2020 qui restera bien sûr dans les annales des annales de ceux qui aiment et de ceux qui n'aiment pas et on va dit à nos amis qui souvent se battent pour nous battre, pour, pour nous combattre. Priez pour nous. Priez pour nous. Parce que vous pensez à nous même plus que nos, nos gens qui nous aident. Normalement, normalement. Alors, euh, Willy, je sais pas pourquoi on choisit ce cadre. Euh, moi, j'ai choisi parce que c'est où je passe mes journées. Là, comme ça, vous, avez, vous êtes dans la maison, Trademark. Trademark Ouais, ok. marque, c'est. C'est une maison qui fait uniquement dans les sacs à main de marque, Les, les sacs à main là. Ce que vous prenez, je ne sais pas, vous ne le faites Vous voyez donc dans les pots exports, la vente en en détail. Vous le voyez, ils sont des sacs de luxe, de qualité. Et puis, vous le voyez. Bon, il est vrai, tout le monde sait, nous sommes dans le macroespace qui est bien sûr l'agglomération du littoral d'Ouala. Euh, où où, où sommes-nous ici à présent? TradeMark est situé au Carrefour Anatole, euh, venant du Carrefour Anatole pour la CCA. C'est mmh. entre le Carrefour Anatole et la CCA Bank. CCA Bank elle est juste derrière nous. Oh ah ouais. Donc, euh, vous pouvez nous contacter. Donc, euh, euh, si je comprends, euh, le but visé était de faire un poste pour la, pour la boutique. <rire> ok. Ah, merci, merci bien. Ouais, c'est tranquille, c'est tranquille. African king <laughs> what, what, what, what has taken another extra time to create? Ah, uh, it's the last day. Okay. How are you doing? Perfect. All right. we're here to know more about uh, your activities. But before that, uh, I want to know mm -hmm. how can I call you? Um, I'm called Pierre. Pierre. Oh, Pierre like Pierre like that. Um, okay. Tell us more about your activities. Okay. Um. Here is trademark. Yeah. Uh, trademark launch Mayojun. Yeah. It's situated at an California mm -hmm. just a few meters before the CCR bank. Yeah. So yeah we sell latest bags mm -hmm. and good prices, free yeah. to go So the advantage you have is because you buy when you buy one mm -hmm. you gain more than The people that will buy to go and buy. Wow. So we give you the same price we give to those who still buy to go and sell yeah. retailers. Mm. So you're always welcome anytime and any day yeah. Yeah. to visit us. It means that if you are coming here to buy in detail, I you have the same price. The same like, price like those who are coming to buy to go and uh, sell and sell again. Yes. Okay. So uh, what Can what can let somebody uh, abandon another shops to choose trademark Mayurjan? Because our goods, first of all our bags mm -hmm. are in good quality. Yeah. And the prices are very affordable. Yeah. Whether you buy one or two, you still have the same price as ah, those who are that's going that's to buy that's and that's sell. Yeah. So, you are always very Okay, I'm now in trademark Mayurjan. I I have forgotten my uh, wallet at home. I have only my phone, I want to buy, would I go, go out to look for a uh, kiosk where I can move my money, withdraw my money before coming by here? No, we make everything easier for everybody, Yeah. whether you have your money on you, or you have your phone on you, you don't need to go out, yeah. like to wait, to go to the kiosk mm -hmm. to pay, you can still pay through our mobile money, like, like you can see. We have it here. Ah, all right. You can yeah. pay through mobile money or through Orange money. So you receive every the two of them. Yeah. So the the money, the money to to, to be withdraw right here, is just for buying my my my bike or my I don't know what. Vous you can Vous pouvez rentrer. Vous pouvez Vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer. Vous pouvez pouvez rentrer. Okay. pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer. Vous pouvez Vous pouvez all right. pouvez all rentrer. Right, all right. Okay pouvez rentrer. Vous be Here Vous here I feel well exactly. here. I even I wa want to stay here forever. <laughs> for sure. It's so beautiful for you to stay. Yeah. It's a beautiful place. So, what do you have to say to your customers? Um, uh, I would like to say thank you for those who have been supporting us. Mm -hmm. It does not been easy, it's true. Leaving other stores to come and buy from us. Yeah. But we we'll always make sure you're welcome and you're certified 100% okay madam we um, thank you very much that's really nice despite the fact that corona exists i would like you to do like this go ahead <laughs> i want also to do this oh my goodness! let's give me laugh a video i don't think this is wonderful this amazing oh oh my lord <laughs> okay as you see you we were in Mark i will try to speak with the beautiful girl here she told me she is not already married That's why I decided to make kisses, kisses, kisses, kisses, kisses. the next time. Alors, Willy, oui, euh, j'aimerais qu'on fasse un peu une petite pression dans ce qui arrive. Dans ce qui arrive à Hans. J'ai veux dire, nos projets futurs. Quelques mecs. Non mais on brosse, on brosse juste les solutions. On a besoin d'aller en profondeur. Ok, bon, pour les projets, pour les projets à venir, euh, bien sûr, sous la tutelle de notre présente notre fondatrice, présent, vous entendez parler de Hans ce que nous faisons dans la santé, nous allons nous rapprocher très prochainement de, de certains de nos, de nos centres de santé, des de points de médecine pour la santé très bien, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut accompagner ces points-là à, à notre niveau. Donc, euh, comme d'habitude, nous avons beaucoup d'activités qui arrivent. Je prends un exemple, euh, ouais. comme le, le concours des Miss Masters. Ouais. Cette année, on vous promet que ce sera la, la, la totale. Oui, la grosse classe. Oui, ce sera la magie. Il y a tellement d'activités, vous voyez, ici, je ne peux pas tout dévoiler. Il mmh. faut que ce soit encore un coin secret. Il faut que quand on se commence, que ce soit boum. Mmh. Voilà, j'aimerais je, je, à présent te laisser l'occasion de te mettre à l'aise, de te lire le micro. Mmh. Et de saluer ce que tu veux avance. La liste, elle est tellement longue. Allons-y. Tu euh, chantes de quoi voilà. Il n'y a rien qui ne passe pas la tête. La <rire> <Et ma> bonne chanson. <rire> ok, il <You're> free <rire> Bon, euh, voilà. Coucou à toute la grande famille Anse. Il est aussi de sérieux. Je passe un coucou à ma mère, la présidente fondatrice, la femme qui a cru en moi sans même me connaître, justement. Je, je, juste une petite anecdote. Je lui montrer un petit visuel. Je lui montrer un petit visuel. Non, c'est vrai, il n'était pas très pro. Je lui lui montrer un petit visuel. Il n'était pas très pro. Je ne vais pas euh, citer tout à coup où elle est, avec qui elle est. La belle, la, la, la, la, la. Il y a un qui critique. C'est bon, pas un visuel pro. Il n'y a pas la de elle Il me dit J'aime pas ce genre de critique. C'est terrible. Avec ça, comment est-ce que mon enfant va choisir il faut accepter ce qu'il produit et puis on essaye de voir comment on peut améliorer, améliorer ce qu'il a fait. Parce qu'il a créé à son niveau. Il faut le permettre d'avancer. Vous voyez, ça m'a marqué. Ça m'a dit Mon fils, je fais avec. S'il si il trouve que c'est sont les caca, moi je trouve que c'est beau. <rire> je fais avec. Donc, au-delà de ça, il y a eu tellement de choses. C'est une femme qui a l'écoute. C'est une Parce que j'ai des problèmes. J'ai souvent des, des problèmes. Moi, je suis genre, on ne me connaît pas. Ma vie, est à moi. Tu Facebook, ça reste sur Facebook. Mais elle, je suis très concentrée. T'as quand j'ai des problèmes, je viens. Et puis, elle a toujours cette manie de, de m'apporter un peu Consoler, tout voilà, ça. De, je sais pas, Elle a une façon de, de t'amuser. Une épaule sur la ça Et puis, elle te permet de plus facilement trouver la bonne, la juste réponse. À, à ton problème, donc euh, je lui passe un gros Je passe aussi un coup à, à, à Judith et... Le Maman, elle et moi, c'est affaire du de date. Je passe euh, un coucou également et un gros bisou à Nathalie Vivian de l'autre côté. Je reviens à mon et dis Le temps qui est marqué, il va falloir un jour qu'elle s'explique. Nous, dans la, la vie. Et puis, je passe également un coup à, à un monsieur qui m'a séduit, Il m'a séduit avec son micro. Et pour la première fois, wow. c'est un monument, pour moi c'est le roi du micro, hein. vous allez m'excuser, mais Hachim, c'est un moi. Je passe également un coup à, à, à Ronnie, une notre fois Ronnie. Ensemble, en tout cas, il y a tellement de bonnes hein. Tellement de mort, si on veut citer là, ça pourrait prendre une semaine, un mois. Donc à chacun des membres de danse. Je vous passe un peu et je vous demande d'être honnête, de rester connecté, d'avoir foi et de nous accompagner tout le temps, chaque jour, dans ce que nous faisons. Merci à tous. Merci. Là, nous sommes toujours avec Willy. Willy, c'est important. J'aime ça. Parce que c'est cette honnêteté qui nous permettra d'évoluer, d'aller très loin. Euh, la vie euh, ne se limite pas dans les réseaux sociaux et aujourd'hui, même si quoi qu'il arrive, on sera toujours ensemble. Ouais, ouais. Donc euh, j'ai envie, euh, moi aussi, <rire> en tant que présentateur et membre de ANS de saluer particulièrement René Dagoff, combattu également, mais jamais abattu. Il nous apporte de l'ambiance, il nous apporte de la bonne humeur. Et il prend tout le monde comme lui. J'ai envie de dire un big up à notre très cher de la disque Kelako, bah ouais. la forfone. Merci pour l'ambiance. J'ai envie de dire merci à Chanceline. Chanceline Chanceline, Chanceline sûrement ouais. mmh. c'est un peu compliqué. Chanceline De merci. J'ai envie de dire aussi après toi, grandement merci à Maman Judith Loué Fosso. C'est grâce à elle que je suis dans la France du Dieu. Merci à maman Ezac qui m'a adoptée. Merci à mon amour Evelyn Nouta. Voilà, c'est du rien, c'est du réel C'est voilà. <rire> du réel. Donc c'est un très grand plaisir d'être avec toi. Et merci d'être toujours loyal, de rester toujours même. À très bientôt. C'est à moi de vous remercier pour le déplacement et tout, tout ce qui va arriver. Ouais. Merci grandement. Bon, non, ça, merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de cet enregistrement, de cette émission. Euh, nous étions avec Billy de Hans, Hans, entendez pas là, à nous la santé. Ce fut un régal. Nous sommes dans un dans son lieu de service. Ne dites pas que nous sommes venus faire la poussière, non. Nous ne sommes pas pour la boutique, mais plutôt pour récolter les impressions ou encore le savoir Nîmes sur Amos. A très bientôt pour notre édition. Notre édition, ça pourra s'enregistrer avec toi. Avec toi ou avec elle. Ensemble, on fera mieux.